Le soleil n'est pas encore confiné Même si on a déjà fait la moitié de l'été On est toujours content de retrouver la vue GLG Bonjour à tous, c'est GLG Et je vous salue et bienvenue pour votre petit JT du Geek du 30 juillet 2021 Je suis GLG, votre dealer d'acron on donne rendez-vous deux fois par semaine Tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films, séries télé et revues à venir et cette semaine, il euh, oh, y a des trucs pas mal là. Puis en plus, on va finir le... Il oh, y aura un live et tout, vous allez voir, ça va plutôt bien. Allez, oui, parce que voir les produits, non, c'est pas ça. Bah ben, j'ai la nuit du petit déjeuner. <rire> et toute la journée en replay. T'as vu, je suis pas une rêve blanche, je fais tout en même temps. J'arrive à remettre ma montre et tout. Parce que je dors avec le Mi Band, mais après le matin, je remets ma montre euh, Smile, dont on parlera tout à l'heure, mais bon. Bon, allez, on commence l'émission. Oh on commence l'émission par une spéciale dédicace bien évidemment à tous nos tipeurs, j'en rappelle la seule émission qui tourne au café, plus vous nous offrez de café, plus on a d'émissions, pour l'instant on a validé les deux émissions par semaine pour le mois d'août, on est à 60% pour trois émissions par semaine et tout, je pense à des trucs, je pense à des trucs, je me ferais bien une petite émission au milieu de semaine et tout... Bon, après, ça dépend que de vous, mais bon, après, si vous pouvez financièrement, vous pouvez m'offrir un café, sinon, bah, ne faites pas, et puis, passons à autre chose. Également, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, je vous l'ai dit, le référencement, et on a eu euh, la confirmation de YouTube, aujourd'hui, pour qu'une vidéo soit mise en avant, plus, en fait, plus une vidéo aura de, bon, des vues, ça c'est évident, alors, euh, si elle a des vues, et elle a un ratio de commentaires et pouces en l'air qui est cohérent, plus YouTube aura tendance à la mettre en avant. Donc, je vous ai demandé gentiment, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre des pouces en l'air Et, bon, vous avez juste défoncé les pouces en l'air. Hier, on était, enfin, sur la dernière émission, on est à 239 pouces en l'air, ce qui est juste atomique, encore une fois. Et de mettre des commentaires, n'importe quoi, commentaires, bonjour, ça va et tout, je réponds à quasiment tous les commentaires il y en a où il n'y a pas matière à répondre donc je réponds pas, mais je réponds quasiment à tous les commentaires, et ça sur les deux chaînes, sur GLG Review et sur GLG Video et vous êtes nombreux à le faire, ça fait extrêmement plaisir, la dernière émission on a quand même fait 50 commentaires, l'avant-dernière on a fait 60, oh, l'autre en a fait 35, on en a fait 114, mais là 114 c'était nouveau 80 et tout, voilà on est sur un très très bon ratio de commentaires ça prouve vraiment, déjà un, que vous êtes là qu'il y a du monde derrière là, il n'y a pas que des robots, des chinois ou des indiens qui regardent la vidéo, il y a aussi des Vrais gens qui regardent la vidéo et bah vous mettez des commentaires vous êtes là et YouTube le voit et ça fait plaisir et on voit que ça commence à porter ses fruits sur GLG Vidéo et ça commence également à porter ses fruits sur GLG Review puisque le ratio commence à être bien et ça fait extrêmement plaisir donc merci à tous ceux qui font l'effort parce que je sais que c'est on n'a pas le réflexe inné d'aller mettre un commentaire un pouce en l'air merci à tous ceux qui font un petit effort à aller faire ça et tout ça fait extrêmement plaisir ça pousse la chaîne et vous êtes et c'est grâce à vous voilà c'est simplement ce que j'avais envie de dire spécial également à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, nouvellement abonnés, les anciens abonnés qui sont restés abonnés, ceux qui découvrent et qui disent oh, « Ah en fait, c'est plutôt pas mal, abonnons-nous »« Abonnons-nous »« Abonnons-nous ab ab ab ab ab ab » Comment dire je m « je m'abonne »« M'abonne-je ?»« Ma bonne ab Marie. » Bon, allez <rire> Voilà, donc merci encore une fois à tous les tipeurs qui font vivre l'émission, merci à tous les pouces en l'air qui font booster l'émission, et merci à tous les commentaires qui animent l'émission. Je les ai tous placés. <rire> Allez, on continue avec... Alors, euh... ici. Bim, madame. Allez, le geek.tv, qui était planté ce matin. Je ne sais pas, il y a une petite euh, mise à jour et tout. Le geek.tv, vous retrouverez toute ma vie, mon œuvre. Toute ma YouTubographie. Alors, ça ne marche pas de ouf, mais ça marche un peu. Voilà. En fait, je pourrais que ça marche mieux en mettant beaucoup plus de vidéos tous les jours. Mais comme ça, c'est bien, il n'y a que mes vidéos, ça marche bien, il y a des jours où il y a des pics et tout, c'est bien. Pic et pic et collégrammes et bourré, et, et la madame, voilà. Bon, allez, on commence un peu avec les news du jour. puisque puisqu'on attendait bien évidemment un Redmi K40 Ultra version ultra du K40, hein, en attendant le Redmi K50 qui arrivera bien évidemment l'année prochaine, on voit commencer à teaser un K40G qui est apparu sur, euh, sur Internet et tout. Alors, on pourrait avoir une nouvelle, un nouveau processeur qui remplacerait le 870. Il y a pas mal de nouvelles générations qui sont arrivées entre-temps. Bon, donc on ne sait pas encore trop lequel. Le K40G pourrait donc être une énième évolution G comme un peu processeur avec euh, voyez, un Snapdragon, avec un, un, un processeur avec un G derrière ou un 5G par exemple. On commence également, la marque commence également à teaser le K50 qui pourrait arriver l'année prochaine. Alors évidemment, on est toujours dans le fantasme et l'expectation. Voilà, donc des sources ont révélé bien évidemment qu'on aurait un écran AMOLED E5 donc on était déjà sur du E4 AMOLED qui était le top, on serait sur du E5 bien évidemment le Snapdragon, le 888 est un petit peu dépassé donc on aurait un truc encore plus piqué plus que ça comme un 895, voilà 512 de mémoire, de meilleures caméras et tout, bon encore une fois on est sur de la rumeur de la news, du référencement et il faudra attendre un peu de voir est-ce qu'on aura des nouvelles déclinaisons de Redmi K40 qui est quand même un très bon téléphone hein, malgré tout que ce soit en gaming ou en spécial édition De le voir arriver en ultra, peut-être pas Mais de le voir arriver dans une énième variation C'est possible, les marques savent le faire On parlera également du robot aspirateur, le Dream L10 Pro J'avais déjà testé le Dream L10 Pro, un robot aspirateur de la marque Dream pas mal, hein. donc encore une fois, on reprend les, les standards de la marque, 4000 PA, donc le LDS, pas de LIDA. Bon, il fonctionne avec Alexa, Mi Home, bien évidemment. Il est en promo, il y avait 50 euros de remise à gratter sur Amazon. Alors le truc bien, sur Amazon, c'est livré France, TTC, 50 euros, voilà. C'est pas mal avec les garanties et tout ce qui va bien. Bon, après, on nous relaie, on relaie l'information puisqu'ils nous le demandent. On est en gros deal avec Dream, hein. c'est bien, ça fait plaisir. Euh, déjà, c'est une grosse marque. Et euh, la meuf est super sympa, elle parle français en plus, et, euh, et on a une très bonne relation, et euh, voilà, elle aime bien notre style, parce qu'elle m'a déjà parlé, parce qu'on a, a était en train de préparer éventuellement un live pour le nouvel aspirateur dont j'ai testé dernièrement avec la station de lavage, et elle me dit, oui, moi on avait déjà fait un live AliExpress, euh... j'ai dis, oui, avec nous, elle fait non, mais on a fait un autre aussi, n'hésitez pas... Pas, ça n'a pas été bon. <rire> en plus, ça parle français. Elle c'était pas. C'était pas bien. Donc là, pour celui-là, on, on leur a dit, on leur a donné votre chaîne pour qu'ils vous contactent directement. J'ai non mais c'est bon, on les connaît. On est déjà en deal avec eux. Elle me dit bah oui, mais ils sont venus entre-temps, mais je sais pas, ils n'ont pas l'air bien.. Je pense pas que le, comment dire, le ratio de de vente par rapport à un live puisse être bon. C'est-à-dire, présenter un robot aspirateur en live, c'est sympa, vous pouvez poser vos questions, vous allez voir le produit en essayant de bien vous le présenter. Mais de là, avoir un achat d'impulsion pour un truc qui vaut quand même 300, 400, voire 500 balles, soit t'as envie et c'est l'élément déclencheur, soit c'est pas le truc, oh là là, il est trop bien, je me l'achète, on parle quand même de 400 balles, 400 500 balles. Donc dans un budget, soit tu l'as préparé, mais c'est pas le genre de truc, oh, je le veux, c'est la promo du siècle, je l'achète. Il faudrait vraiment que le prix soit intéressant. On parlera également du Mediatek Compagno 1300T qui est enfin officiel. Alors, ce n'est pas un octa c'est un 9-core. <rire> voilà, bah oui, puisque. Octa-core, <rire> c'est trop SBIN, c'est trop 2020, on va en 2021. Donc, nouveau processeur 1300T euh, gravé à 6 nanomètres. Alors, on parle de 4 nanomètres là, pour la fin d'année. Donc, on est vraiment sur des. Euh... De la gravure ultra fine, encore une fois ça chauffe moins et ça va ça va encore plus vite, plus fort et comme un power ranger. Donc on parle d'une configuration avec octa-core composé de performance ar de cœur d'efficacité 1 et d'un CPU, un processeur à 9 corps haute performance, donc on, est encore la vitesse on connaît pas encore la vitesse d'horloge. Voilà. Donc on a du CPU, du GPU, voilà. donc 8 CPU et un GPU apparemment. Il y en a qui ont plus de, de connaissances là-dedans, n'hésitez pas à mettre un commentaire en, en expliquant un peu tout pourquoi ce processeur, il est génial et qui a un gros potentiel, puisque moi, techniquement, euh, je la ramasse. Je pense comme beaucoup, hein. alors d'accord, ouais, alors, puis il y a de corps, le sait, mais alors là, pourquoi 8, 9, pourquoi euh, ils mettent 8, puis le GPU, le compte comme un, un corps et tout, Pff, un corps perdu, je ne sais pas. Voilà. Donc bon, pour l'instant, il ne parle pas encore de, de produits, mais on pourra un, un processeur qui pourrait être dédié aux tablettes et aux Chromebooks. Alors, on ne parle pas d'Honor, de, de même si on pense bien que Honor pourrait être un peu en lice. Le processeur sera bien évidemment, processeur comme les nouveaux processeurs, hein, alors ça, il y a le CPU, il y a aussi un peu de GPU dedans, et il y a également de la 5G. Voilà, comme ça, il y a tout, on est tranquille, t'achètes ça, et c'est la fête on parlera également du Nubia Z30 Pro qui arrive en version Black God Legion Limited Edition. Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Alors, une, euh, une variante qui arrive en 16 Go de RAM. <rire> il, y plus, il y en a plus que mon PC. Hein. 16 Go de RAM, 512 Go de ROM pour 599 U.N. soit 922 hors taxes. Allons-y gaiement. on est sur du premium, voilà, tu as les moyens Coco Eh bien écoute, on a une édition pour vous, alors un écran AMOLED flexible, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu incurvé, 6,67 pouces, la taille me paraît bien. Euh... Après si on a 4 cam caméras à l'arrière, 64, plus 64, avec un angle large, 64, plus 8, oh là là, dis donc tout ça <rire> plus à euh, 3 fois 64 plus 8, alors, ouais, c'est pas mal, Ouais, ça fait, ça fait un truc un peu rigolo tout. Bon, bah, batterie 4200, j'aurais préféré peut-être un peu plus, charge rapide 120 watts, avec le chargeur dans la boîte, bien évidemment, et tout ce qui va bien. Bon, bah, après, euh, ils peuvent vous donner tout dans la boîte, 900 euros hors taxe quoi. <rire> Donc, je veux dire, minimum pour vous, un téléphone qui peut arriver, tu rajoutes euh, 200 balles de TVA, bim, badaboum, 1100 balles, Bon, il a l'air pas mal avec ses trois caméras 64 millions de pixels et tout, mais ça reste un ZTE, quoi. Qui achète du ZTE Qui a du ZTE et qui achète encore du ZTE maintenant, à part les Chinois Alors, est-ce que le marché de la Chine leur suffit pour cette édition limitée Espérons. On parlera également du mis la Personne n'a relevé la blague du Pixou, mais tout le monde a dû rigoler. Pas lui, pas Picsou Fifi Riri Loulou, tu vois. Non, tu confonds avec un autre. Donc, euh, le Picsou 64, un écran de 64 par 64 qui permet de... Mais Siri qui se met en route, mais n'importe quoi. Hein, fausse, fausse alerte, euh, Siri s'est voilà. Donc, un panneau... Il a mis les notifications en route. Arrête, arrête il est con, lui. Ah, là, là quai blagueur. Voilà. Donc, un écran de 64 par 64 qui permet d'afficher pas mal de trucs. Non, notamment, bah, comme il l'avoue un petit peu, les youtubeurs pour afficher votre nombre d'abonnés, les Twitter, ceux qui jouent à Fortnite, pour ceux qui font un peu de, de spéculation, par exemple, le Bitcoin. Ah, téléphone bah, Petite pause, on se retrouvera euh, tout à l'heure. Bon alors voilà. Bah oui, il y a des promos sur la Zadar et tout. J'ai besoin de chaussures. <rire> Je raconte pas ma vie. Bon, qui va pour afficher <rire> Non, non, nos moutons. Qui va pouvoir afficher bah, les plein mal d'informations, de la météo, soit des animations, des logos, des peintures, des codes promo, des messages personnalisés, tout. C'est un produit qui fait kiffer. Hein. Là, le besoin, du moyen, besoin pas trop, mais envie, euh, ça va. puis les moyens, euh, trop envie. <rire> trop envie. Euh. Donc un projet Kickstarter qui va arriver. C'est bien, là encore une fois, on est très bien avec la marque Divoom. Ils sont très sympathiques. Quand on leur envoie des mails, ils nous répondent, ils nous ont demandé s'il y avait des choses à corriger. Alors c'est vrai que quelque chose que qu'on va relever qu a 5 ans, il n'y a pas de bouton on-off pour l'éteindre. Il faut enlever la prise USB. Ce qui n'est pas toujours pratique, mais ça pourrait être bien via l'application d'avoir... Un on off ou alors un luminosité mode nuit Mettre de mode nuit à par exemple de 22h à 7h du matin De le mettre en mode sombre c'est à dire qu'on réduit la luminosité C'est que du logiciel donc ça ne doit pas être très très compliqué Et pourtant, euh, et pourtant ça manque alors, Le produit arrive octobre je crois Donc ils ont un peu le temps de, de mettre l'application On parlera également du ZTE Axon 30 à ne pas confondre avec l'autre euh, que je t'ai proposé tout à l'heure Qui s'appelait le Z30 je crois Z30 Pro, et là on est sur du Axon Trot, le téléphone de nouvelle génération avec de la caméra sous-écran. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de ZTE qui annonce ça. Alors, le problème c'est qu'il bah, l'annonce, euh, caméra sous-écran, nouvelle technologie, le téléphone, bon de la bombasse, hein, 12 plus 256, 12 gigas de RAM sur un téléphone, nom de Dieu Avant on disait, oui 4, c'est un peu juste, 6, bah, 12 12Go de RAM voilà. bon et euh, apparemment donc, ça rend plus qu'il y a de la RAM qui permet d'utiliser un peu de la ROM et tout, enfin, bon nouvelle technologie euh, capteur à l'arrière 64 plus 8 plus 5 plus 2 c'est pas mal caméra à l'avant 16 millions de pixels donc avec la technologie de regroupement de pixels certainement pour euh, le, contrer ces problèmes de dalle parce que la caméra est sous l'écran on met une dalle par dessus, aussi belle et fine soit dalle et transparente, ça reste une dalle et un quadrillage donc, euh, nouvelle technologie, batterie 4200 mAh avec 55 watts. Il n'est pas ultra, ultra euh, spiqué de tout ce qu'on pourrait attendre, ce qui permet de garder un prix, bah, du coup, raisonnable. Du coup, <rire> il est passé. Non, mais la team, du coup, euh, maintenant, que, maintenant que je fais attention, il euh, n'y a pas que moi. Tout le monde, mais tout, toutes les chaînes, vous pouvez y aller, les chaînes francophones, on, euh, vous, on, tout le monde est de la team, du coup. Hashtag team du coup dans les commentaires. <rire> bon, accent en noir, 6 plus 128 pour 350, 340 dollars hors taxes C'est pas mal, ça fait un téléphone à un petit, 3, un petit 300 euros Le 12 plus 56 fait 476 dollars 12 plus 56, c'est quand même pas mal euh, 476 dollars, bon, euh, un, gros, un gros 400 euros il n'est pas excessivement cher, mais là, encore une fois, il faudra attendre le 3 août pour voir le téléphone arriver et surtout voir ce que vont donner un petit peu bah, ces technologies de caméra sous l'écran et ensuite qui nous sortent une déclinaison pour l'international. Parce que je vous rappelle, les versions de Chine sont complètement dépourvues des services Google et souvent très, souvent de plus en plus compliquées à installer. On peut les installer, souvent, mais c'est devenu de plus en plus compliqué puisque ce n'est pas, pas l'île de base. Et enfin, on parlera de la news du jour ou la news d'hier avec le nouvel event de Huawei qui annonçait les, en gros... Les Huawei P50, P50 Pro, une en nouvelle enceinte Sand X, deux nouveaux écrans et un nouvel écran euh, connecté, dont on verra un peu tout à l'heure. Bon, le gros lec de ce téléphone-là, c'est bien évidemment les caméras. Ce pas les écrans de 6,5 ou 6,6 pouces qui vont faire la différence, même s'il y a de la couleur et tout. On est vraiment, euh, quand on voit l'event, et de toute façon, c'est souvent un peu... Euh, en comparaison, ils comparent souvent avec l'iPhone. Le, le iPhone fait en, le iPhone Pro fait en, nous le nôtre il est là, mais il est plus petit, mais il est plus léger. Voilà. C'est souvent un peu un argument, mais là où ils vont, tout, là où ils vont mettre tout le monde d'accord, c'est bien évidemment au niveau de la caméra, avec des caméras de psychopathe. Sur le modèle normal, mais sur le modèle Pro, c'est encore pire. Je ne saurais pas vous expliquer le tout du pourquoi, du comment, mais gageons que la série P a toujours été très, très, très, très en avance sur la partie photo et que sur le P50, ils ont tout mis. Mais vraiment, ils ont tout mis ce qu'ils ont pu et on devrait quand même avoir euh, un téléphone ultra classe, voilà. Après, bon gré malgré c'est que, un, le bon côté, c'est que le téléphone est très très beau, très très spéqué, il est pas... il est cher par rapport aux spécificités, ça veut dire qu'il arrivera apparemment sur la version pro avec du Kirin en Chine, puis du Snapdragon dans le reste du monde, du Snapdragon qui ne sera que 4G, à cause des sanctions américaines, ils ont réussi à en avoir, mais il peut avoir que la 4G, il peut pas avoir de 5G. C'est compliqué, enfin bon, c'est pas grave. Donc Kirin 9000 ou SD888. En plus, le 888 arrive un peu en fin de vie, parce qu'entre-temps, il y a le 888+, qui commence un petit peu à faire son arrivée. Puis, on commence à parler du 895. Donc voilà, il en reste un peu. Prenez-le, mettez que de la 4G et ça passera. Euh, le téléphone est... Alors, cher, oui et non euh, par exemple, pour la version 50, la version 8 plus 128, qui serait moi la version qui me conviendrait bien en version pro, ne fait que 1000 dollars euh, par rapport aux spécificités. On est dans les prix du marché. Bon, le problème, encore une fois, ça va être Harmony OS. Soit il a Ah, mais Harmony OS, c'est merveilleux et tout. Soit, comme moi, vous êtes quand même un petit peu dépendant des services Google et des produits Xiaomi, des trucs Mi Home et tout. et Tu dis Ah, l'installer sur un machin comme ça, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que mon Mi Home va fonctionner aussi bien sur mon Huawei que fonctionne actuellement sur, sur un Xiaomi, encore mieux Mais là, là est un petit peu, un petit peu le, le problème et la question. Alors, est-ce que, moi, dans mon cas, si euh, est-ce que c'est un téléphone que je voudrais Oui. Est-ce que c'est un téléphone que j'achèterais Malheureusement, non, à cause du BEM, besoin, et moyen. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone Pas du tout. Est-ce que j'en ai envie Oui. Est-ce que j'en ai les moyens on est dans les prix du marché, si on peut vraiment avoir le top du top au niveau de la photo, euh, il faut voir. Mais chez Samsung aussi, et chez Xiaomi, on a vraiment des trucs bien aussi. Sans parler du Ultra où les photos sont pas si exceptionnelles que ça. Donc, malheureusement, le besoin, euh, non. Alors, je suis en train, en deal avec... Je devrais avoir confirmation ce week-end. Est-ce que je pourrais l'avoir via Huawei ou pas Si je peux l'avoir, bien évidemment, je serais prêt à faire le sacrifice, parce que, voilà, pas rémunéré, mais on aurait au moins le téléphone. Si je ne peux pas l'avoir, ce n'est pas le genre de téléphone que j'achèterais, euh, malheureusement. Bon, si on prend sur le site Chine de Huawei, vous tapez « huawei.com/cn. China, bien évidemment. Vous allez retrouver le téléphone, ici, le Huawei P50 Pro, avec tout le détail, les caractéristiques et tout, de la charge, de la charge rapide. Alors, ils ne donneront pas les chargeurs, apparemment, dans la boîte. Euh, le P50 sera pas charge sans fil, apparemment, et le P50 Pro, lui, aura la charge sans fil. Ils seront tous euh, IPX, euh, voilà, résistant un petit peu à, à, tout, à tous les aléas de la vie. Après, c'est pas fait pour filmer les poissons, on est d'accord ah, C'est un téléphone. Hein. Mais au niveau des caméras, la version pro fait vraiment fantasmer, puisque on, on, croit, on les croit sur parole qu'ils vont nous proposer un truc de dingo de psychopathe avec des jolis chinois. Non, même pas, non. Là, peut-être plus. Oui, mais enfin avec les femmes et les enfants, non. Euh, ben bah voilà <rire> La plus belle. Euh, bon, ben bah, voilà. Après, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous l'aurez vu sur tous les sites internet, même sur JT Geek. On vous a fait un article là-dessus. Moi, personnellement, euh, oui, non, peut-être. Si je peux l'avoir, oui, mais de la l'acheter, non, malheureusement, non. Bon, on parlera également des nouveautés qu'ils ont proposées en parlant... Alors, vous savez que j'ai mis, il y avait une jolie page qui était bien. Quand je cliquais sur le... Non, on peut voir, ici. Euh... Là, peut-être celle-là. On parlait de la Huawei Sand X 2021. Ils ont tout complètement changé depuis hier. Hier soir, elle n'était pas du tout comme ça, la page. Bon, il y a le Huawei X 2021 avec un nouveau design. Bon, encore une fois, euh, la première ne fonctionnant un petit peu en dehors de la Chine que comme une enceinte Bluetooth. Euh, beaucoup ont eu du mal à y trouver un intérêt. Euh, moi, le premier. Il y avait également un nouveau Huawei Band avec une nouvelle déclinaison. Après, de l'acheter, une version Pro... 6 Pro, où il y avait une version un peu... Euh, avec un, une finition un peu différente, pourquoi pas. Il y avait également ce boîtier-là pour les enfants, un espèce de boîtier... Euh, comment dire espèce de Google Home, mais avec Huawei dedans et une caméra qui permet de surveiller les enfants, c'est-à-dire s'ils travaillent et que les enfants s'endorment, le truc va mettre une alerte avec un électrochoc et tout. Bon, il y avait pas mal de produits, mais de plus en plus, en regardant l'event comme ça, on se rend compte que Huawei revient à ses fondamentaux. Ça veut dire revient à des produits qui sont à la Chine pour les Chinois. Hein, moi, je regardais les produits, je me dis « Ouais, ça, c'est bien pour la Chine. Ça, c'est bien aussi. Ah, ça, les Chinois vont acheter. Ah, d'accord, et tout. » Mais après, pour le reste du monde, je pense que ça va devenir vraiment, vraiment compliqué. À voir ce que Cerise va me dire ce week-end sur euh, « S'ils veulent qu'on fasse des enfants ensemble ». S'ils veulent qu'on passe un truc, on verra un peu euh, ou pas. Et j'aurai confirmation ce week-end. Si, euh, si ou si pas. Mais à mon avis, euh, si pas. <rire> si pas. Si maman, si. Pouf Allez, c'est fini pour les news du jour. Les reviews à venir. Alors, j'ai la nouvelle Vacos caméra. Alors, je pensais que c'était exactement la même. Je me suis dit, bon, on peut envoyer la même. Non, non. Ça, c'est la nouvelle. C'est hier, alors que l'autre, elle avait une vision de nuit colorée. Elle est un peu différente. Donc, c'est la vidéo que je dois faire en premier. Ensuite, il y aura le Xiaomi G9, donc le robot l'aspirateur à main Xiaomi G9 sur lequel elle veut qu'on fasse un espèce de euh, de d'aspiration pour voir comment il est puissant et comment il est magnifique et comment c'est juste un dream T10 mais robot G Xiaomi. La balance connectée arrivera également euh, semaine prochaine, je ne sais pas, mais euh, voilà, il n'y a pas d'urgence. Elle est pas mal la balance connectée, elle n'est pas chère. Il bon, n'y a pas de mémoire, c'est-à-dire que quand tu montes dessus, elle ne prend pas en mémoire. C'est-à-dire qu'il faut euh, lancer l'application, monter dessus, et là on a une synchronisation automatique. Bon après, euh, le prix justifie un petit peu. Le ID Mob Station, il va être en promo euh, mi-août. Il y a une grosse promo avec un code promo s'il y en a qui voulaient l'acheter. On l'a dit, il serait en lancement août. Donc on devrait avoir un article sur JT Geek et euh, une vidéo pour vous annoncer un petit peu bah, qu'il est disponible et euh, également le prix. On a reçu et enfin j'ai reçu également avant-hier le nouveau robot aspirateur Realme. Voilà donc Realme Vacuum qui reprend un peu euh, ce qu'on avait dit, euh, cette espèce de sous-marque donc il y a bien marqué Realme mais il y a bien marqué leur nouvelle sous-marque et tout donc euh, je ne sais pas si je suis le premier ou le seul à avoir le produit mais moi je l'ai, voilà <rire> donc, euh, le lancement, euh, je suis trop débordé je lui ai dit, fin de semaine prochaine ça me paraît cohérent Yves euh, il ils veulent encore une petite promo euh, pour dire que c'est le dernier mois pour profiter euh, de, de l'offre à 90 centimes par mois pendant 5 ans et pourtant ça fonctionne bien Bon, ben, on fera la vidéo. c'est pas très compliqué à faire. Et voilà un peu pour les produits un peu sympas. Et la console rétro gaming... Alors, la manette fonctionnait pas. Et en fait, ça venait de moi, qui ai fait une erreur de manipulation. il la reconnaissaient pas. Et euh, heureusement, euh, ils ont un bon service. Ils m'ont expliqué. Ah, mais il faut essayer ça. Et après, ça a fonctionné. Et ça fonctionne très bien. Il, y a, il y a, Alors, c'est une console rétro gaming. Elle est là, rien. Hein, il y a... 45 000 jeux dedans, il y a 60 consoles, il y a toutes les consoles, et il y a 45 000 jeux, un truc de ouf. Vraiment, euh, voilà, donc je finirai la vidéo et elle tombera euh, mi-août, comme c'est parti, voilà. Allez, on continue avec mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, bien évidemment, bim et vous retrouvez tous les jours sur Instagram, bon, des photos, des trucs et tout, mais surtout ma série incroyable de Pas de pitié pour les croissants, où le challenge, c'est de tester des croissants partout. <rire> d'acheter Partout où on voit des croissants, on les achète, on les goûte et on teste. Ouh là là, dis donc, il euh, y a des vidéos qu'on fait de la vue. 300, 200, 371, 330, celle-là, 511. Waouh, comme quoi la vignette, c'est important. 511, 431, 200, 340. 216, 300, 200 et celle d'hier, 156. Voilà. Donc, <rire> vous retrouvez la série tous les jours et tous les dimanches sur YouTube wTSBGLG Le lien est dans la description. Et là, ça sera en plein écran. Voilà. Alors, j'essaie de mixer les formats. Je teste des choses. Voilà. En ce moment, papa, il teste des choses. Et on continuera avec les films et séries télé de la semaine que j'ai regardé. Alors, j'ai regardé enfin, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un truc pour les tatouages, là, où ils refont des tatouages par-dessus les tatouages dégueulasses. C'est pas mal. J'ai regardé euh, sur les beaux conseils de, je crois que c'est la chaîne du geek. Euh, il parlait de The, les Mitchell, voilà. Les Mitchell, un, un espèce de film d'animation de Sony. Et je me suis dit, je vais me laisser tenter. Et dès le début, c'est bien. Dès le début, c'est bien parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, des smartphones. C'est un espèce de, un, un peu anticipation. C'est-à-dire que les téléphones et tout, euh, PAL, qui est le logiciel intégré. Les Mitchell sont très, euh, sont très badass, sont très drôles, voilà, ils sont, font partie de la, la famille un peu de base. Et ben, étonnamment, j'ai passé un très très beau bon moment, et je suis devenu, je deviens un peu vieux et con, et je suis un peu difficile, j'ai du mal à, à rire, tu vois, à rire aux éclats et tout, et il y a des scènes vraiment où je me suis éclaté de rire. Je ne vous parle même pas de la maman à la fin en mode kill-bill. Mais il y a vraiment des moments où je me suis éclaté. J'ai vu arriver, je fais non. Voilà. Et euh, j'ai passé un bon moment. On dit on ouais, machin, au-dessus d'un âge, des dessins animés, les films d'animation. Et ben là, c'est sympa. C'est franchouillard. C'est fait comme un dessin animé. Donc, du coup, au niveau des effets spéciaux, ils peuvent y aller à fond. Ils font brûler le truc qui marche. Avec le truc qui brûle au fond. C'est très sympathique avec le chien. Et pour ceux qui ont eu moi j'ai un boulot français. Donc ça ressemble un peu à, à leur carlin qu'ils ont. Mais c'est très sympathique. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, moi je vous inviterai à, à tenter le coup pendant 10, 10 minutes. Regardez un peu, vous allez voir, c'est très sympa. C'est très high-tech en plus, c'est très très geek avec les smartphones, la technologie, les puces. Forcément, petit clin d'œil avec l'attaque des robots aspirateurs tous les ronds comme ça qui arrivent et tout, je dis « Ah, elle est pour moi celle-là » voilà et les Ferbi, voilà. j'ai passé un bon moment. C'était euh, voilà, c'est le truc. Peut-être vous êtes passé à côté, mais euh, si vous êtes passé à côté, vous pouvez regarder. J'ai regardé ici, comme ça, en, en loose des Barto, Bartoviak, avec euh, c'est de l'ultimate fighting. Il reprend le bar de son frère et tout. Bon, c'est nul, hein. c'est nul en bar, c'est euh, mal fait, c'est mal filmé. C'est euh, voilà, c'est vraiment. Euh, j'ai regardé ça en jouant à la tablette et je crois que le film il a fini tout seul. Parce qu'en fait, après, je suis parti, j'ai laissé le film tourner. Quand je suis revenu, c'était fini. <rire> Ça avait basculé sur un autre film. Donc, euh, non, je me suis pas acharné. Mais bon, voilà, il euh, y a un peu d'ultimate du fighting, un peu un bar, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment nul. <rire> mais il y, y a du MMA dedans. Mais bon, voilà, bon. après, c'était sur Netflix. Encore une fois, quand tu payes ton abonnement, tu qu'à cliquer... C'est plutôt facile. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, une émission qui aura duré hein, pas aussi longtemps que d'habitude. J'ai le petit morceau à couper euh, où la ZAD est venue. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire On est vendredi, on se retrouvera dimanche pour un live spécial YouTuber. Voilà, le titre ça sera « YouTuber n'est pas un vrai métier ». Voilà Et on parlera de youtubeur, euh, parce que je suis youtubeur, pourquoi en fait le mot est mal choisi Qu'est-ce que youtubeur Comment on gagne sa vie Est-ce que tout le monde peut devenir youtubeur Comment ça marche quand, euh, Quel métier on dit qu'on fait quand on est youtubeur alors qu'en fait on n'est pas vraiment youtubeur On sert plutôt de youtube pour, euh, pour propager la belle parole, on parlera de tout ça. Peut-être on pourra parler également du joueur de grenier qui est euh, assez embêté en ce moment avec youtube, qui veut les attaquer même apparemment. Euh, oui, non, pourquoi Alors, oui, parce que son, son business model est complètement euh, à revoir parce que bah, la vidéo est sponsor, mais euh, YouTube filtre. Ah, ben bah voilà, je vais avoir une autre commande, je le sens bien. Allô Ok, I wait you. Yeah, crap. Voilà, ma deuxième commande, là, là. oui, il y avait des promos. <rire> j'ai acheté des petits trucs, mais voilà, c'est plus facile, des fois, de commander depuis la Thaïlande, euh, quand il y a des bons prix, que de commander en Chine, d'attendre 15 jours. Voilà, là. là, en plus, il y avait des promos pour 30. Là, j'ai acheté des, euh, des sandales Nike, là, euh, 1200 bahts je crois. Ça fait euh, pas mal, les canyons... Euh... Enfin, je suis content, je suis assez content, voilà Bon, ça sera tout, on se retrouve dimanche en live Entre 11h et midi pour vous J'ai pas mal, j'ai prévu pas mal de questions Et puis après je pourrai répondre à vos questions, pour interagir ensemble Comme à chaque fois, voilà Je vous remercie tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pendant l'émission Tous ceux qui mettront également un petit commentaire pour mettre du coup Pour mettre euh, petit commentaire Pour mettre belle émission, merci beaucoup, pas mal Sur l'autre chaîne également, on a bien cartonné Avec le, le divou Et continuons comme ça, tous ensemble Tous ensemble, ouais <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir Prenez soin de vous, passez un bon week-end Prenez soin également de vos proches, gardez le moral Et surtout, restez ouverts Moi forcément, je vous kiffe, rendez-vous dimanche Bonne journée à tous, bye bye